Salut à tous Est-ce que vous savez qu'un foyer sur deux possède un animal de compagnie Eh bien aujourd'hui nous sommes chez Zolux à ablincourt Pressoir et justement ils sont spécialisés dans tout ce qui est accessoires et nourriture pour les animaux. J'ai rendez-vous avec Emile, on va découvrir son job, c'est parti Salut Emile Bonjour Laetitia Ça va Oui, bienvenue chez Zolux. Bah, merci, merci de m'accueillir aujourd'hui. Je vais te donner une veste. Ouais. Et on va partir pour l'échauffement. L'échauffement Tous les matins on commence par l'échauffement. C'est cool ça bah oui, pour être en forme Voilà, puis éviter surtout les blessures et puis, puis bien commencer la journée. Qu'est-ce que tu fais alors comme job ici Je suis préparateur de commandes. Ça démarre par quoi ta journée, Yémile bah, Je prends mon... mon pistolet, il sert à préparer mes commandes. D'accord. Donc là, je vais rentrer mon code. Ah oui, c'est personnalisé, c'est ah ton oui. pistolet. C'est mon pistolet. Toi, tu as tes commandes qui arrivent là Chaque matin, le chef d'équipe ouais. lui met mes commandes. Et j'ai deux commandes à faire. C'est quel type de produit ici, explique-moi, Zolux bah, Zolux, c'est des, bah, des produits, c'est des, des, des aliments pour animaux, des accessoires, du couchage, des friandises. Ici, c'est le paradis des animaux. Si vous êtes une mère à bête comme moi, c'est ici qu'il faut venir bosser, je vous le dis. Vous expédiez quelle quantité À peu près 1000 palettes par semaine. Ah oui, quand même oui. Et pour le marché français pour le marché français, et à peu près dans 50 pays euh, internationaux. Tu bosses ici depuis combien de temps 37 ans. 37 Oui. Tu as commencé en tant que quoi ben, J'ai commencé en tant qu'étiqueteur. J'ai été chauffeur-livreur. J'ai fait des implantations dans les magasins, planter nos produits. Et après, j'ai fait des préparations de commandes. Tu as tout fait euh, presque J'ai tout fait presque. Okay. Et depuis 37 ans, tu bosses sur ce site, ça a l'air hyper ah, moderne. Non. Là, ça fait que depuis le mois d'octobre on est ici. D'accord. Combien de mètres carrés 12 000 mètres carrés d'entrepôt. Et 500 mètres carrés de bureau. Une belle surface. Oui. Pour un beau oui. bâtiment, c'est oui. bien moderne. Ouais, hein. ben, mais on y va parce qu'on va reprendre du retard. Allez. Bon, moi j'ai toujours rêvé de biper. Hein. Vous aussi, je parie. Attends-moi, Émile Bon, j'ai perdu Émile. Je ne sais pas du tout où il est. Comme il va beaucoup plus vite que moi. Euh... Ah, bah ben, t'es là tu perds pas de temps, hein Ah bah non, faut pas. Qu'est-ce que tu aimes le plus, toi, dans ton métier ben Faire les commandes pour les animaux, préparer, être avec les collègues. Il y a une bonne ambiance Oui, très bonne ambiance. Vous êtes combien sur le site On est 30. Et tu sais si Zolux est engagé en faveur des animaux, justement Oui, il y a le 1% pour les animaux. C'est 1% reversé du chiffre d'affaires pour les animaux, pour les adoptions, pour les protéger. C'est génial. Oui, c'est génial. Donc 13, 2, 2 1. 1, <rire> là. Ok. Dis donc, il faut être bien réveillé. Hein ah ouais. tu, tu, veux, Allez, tu peux Allez, Je vais flasher, je vais voir si j'arrive. Et si tu devais améliorer quelque chose, ce serait quoi bon, On ne peut plus améliorer grand-chose. Bâtiment neuf, matériel neuf, on ne peut pas améliorer grand-chose. Hein. Vous un collaborateur épanoui bon, alors, <rire> tout à fait. Quelle qualité pour être un bon préparateur de commande comme toi Rigueur, dynamisme, esprit d'équipe. Comment tu vois ton évolution, toi, ici bon, ben, Moi, ici, je suis à deux ans et demi de la retraite. Alors, ouais. euh... Bientôt les vacances Voilà. Après, euh, l'évolution, on peut, quoi, on commence comme préparateur de commandes, On peut être chef d'équipe, on peut être adjoint direct, euh, responsable de site ou bien être commercial sur la route. On évolue, quoi. On évolue. Il y a des possibilités. Il y toujours euh... des possibilités d'évolution de carrière. Bon, si vous avez envie d'évoluer, vous savez qu'ici, chez Zolux, c'est possible Mon chien s'appelle Eden. Nord, j'ai toujours habité à Péronne. Campagne, pour me promener puis promener mon chien. Graines, parce qu'ici on ne pas de croquettes. Merci beaucoup, Émile. Ben, merci de ta visite. J'étais ravie de découvrir ton job. Et sachez qu'il recrute ici pour bosser avec Émile et toute l'équipe chez Zolux à Ablincourt-Pressoir. Et puis bah, je t'offre... Euh, oh, c'est gentil ouais, Elle va être contente. Est elle est gâtée, bio en plus. Bio. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de notre Tour de France de l'agroalimentaire. À bientôt